euh, je t'explique comment faire une vidéo à l'envoi euh, de, de tes cartes. Quand tu envoies quelque chose, euh, bah, les cartes, euh, tu ne les mets pas dans un truc loader, tu n'en mets pas beaucoup, dans un truc loader, tu n'en mets qu'une seule. Parce que là, bon, c'est des cartes qui ne sont pas trop chères, donc ça va. Et si c'est une carte comme le Dragon Blanc qui est là-bas, là, euh, dans cette collection, dans cette édition qui est à ce prix-là, tu vas pas mettre ça, tu vas la mettre une fois, tu vas pas la mettre plusieurs cartes. Ensuite, tu prends une feuille de 300 donc une feuille assez euh, épaisse, tu vois. Voilà, donc tu la coupes en fonction d'une enveloppe blanche comme ça, voilà, tiens, comme ça, une enveloppe comme ça, normal, ensuite tu coupes en fonction de l'enveloppe, tu prends ta carte, moi je prends celle là parce que c'est quelqu'un qui veut cette carte, bien sûr avec pochette, hein. Ensuite, il faudrait que je prenne une autre pochette dans mon classeur de dragon. Euh, Peut-être il y en a une qui traîne, je sais pas. Ou je vais la laisser comme ça. Ou je vais prendre une autre pochette un peu, plus, euh, un peu plus souple et rigide. Tu la mets, tu la mets ici en fonction de quand tu as coupé ta feuille. En fonction de la taille de ton enveloppe, hein, bien sûr. Hein. Tu la coupes, tu la scotches, tu refermes. Tu, tu scotches les trois parties. Et tu la mets, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ah, j'ai un poil, excuse-moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu et euh, comme ça, ça sera plus beaucoup plus simple. Avec un topodeur, c'est pareil. Avec un topodeur, le top topodeur, tu le mets comme ça, tu le mets pas comme ça, tu le mets plutôt à la l'heure, euh, au sens de la feuille, comme ça, au moins tu es sûr tu es, es tranquille. Voilà. We're